Premier er décan dans votre horoscope de cette semaine, l'entrée de Vénus en Gémeaux. Alors bon, elle quitte votre signe bien évidemment, mais c'est pareil tous les ans, hein? pas aux mêmes dates. Là, voilà, on est au mois de juin et Vénus rentre en Gémeaux, ce qui est à peu près normal, puisqu'elle suit le soleil de très près. Donc le Gémeaux, c'est votre signe d'argent, de possession, de c'est la pulsion d'emprise, la volonté d'avoir, hein, d'avoir dans tous les sens du terme. Donc Vénus étant une douce planète, mais qui malgré tout a des besoins, hein, des besoins à la fois matériels et sensuels, eh bien vous serez dans une ambiance un petit peu comme ça, où vous aurez peut-être envie de vous faire des petits cadeaux, ou euh, envie Peut-être que ce sera obligé hein, que vous fassiez des petits cadeaux, mais euh, vous pouvez aussi vous faire des petits cadeaux à vous, hein, euh, ne pas vous oublier euh, dans l'histoire. Euh, côté sentiment, euh, Vénus en, en Gémeaux peut être un petit peu jalouse et possessive, puisque on est dans le domaine de l'avoir. Hein. Euh, donc il faudra essayer de, de surveiller hein, cette tendance, de manière à ne pas... Euh, ce qu'il ne, qu ne faut pas faire, c'est se laisser aller euh, sans penser aux conséquences. Hein, parce que vous pouvez être jaloux et vous tromper, mal interpréter des signes, hein, ça arrive, euh, d'autant plus que le soleil va être euh, en dissonance avec neptune donc ça donne hein, du faux. Euh, donc réfléchissez bien, si vous voulez réagir à un problème de jalousie, euh, de possessivité, demandez-vous si euh, vous ne vous trompez pas, si vous ne faites pas erreur, si vous n'interprétez pas euh, certaines, euh, certains indices, euh, un petit peu de travers quand même. Hein. Là il y a un côté euh, où l'imagination peut prendre le pas euh, sur le, la réalité. Taureau, euh, donc du deuxième e décan, hein, dans votre horoscope cette semaine, il y a un aspect... Euh, bon, on ne peut pas dire que ce soit un très bon aspect puisqu'il s'agit d'une opposition entre Mars et Saturne. Cependant, euh, je vais mettre un bémol à ce que je vous, viens de vous dire, c'est-à-dire que Mars est en bon aspect avec le Taureau et avec votre deuxième e décan donc, et euh, Saturne aussi. Chacune de leur côté, elles sont en bon aspect avec vous. Alors elles s'opposent, ce qui produit forcément un ralentissement des freins, mais d'une manière générale, euh, et c'est peut-être un, un climat qui va vous convenir parce que euh, bon, peut-être que quelqu'un va essayer de vous faire accélérer, de vous presser, de vous dire: faut que tu rendes ce truc là euh, euh, le plus rapidement possible, on essaiera de vous mettre la pression. et vous avec Saturne qui vous hein, qui vous pose, qui vous fait... Euh, qui vous rend beaucoup plus mature dans votre façon d'exister, vous lui direz, bon, vous lui prouverez par A plus B que euh, le temps est votre allié et qu'il n'est absolument pas question de bâcler les choses en allant trop vite. Vous aurez un discours extrêmement rationnel, hein? avec cette urne, on est très rationnel et euh, qui ne pourra que convaincre euh, la personne à qui vous parlerez, parce que euh, ce sera plein de bon sens. Donc euh, pour moi, c'est un aspect euh, dissonant, mais qui euh, est en, en, en harmonie avec vous et qui ne peut que vous aider en toutes circonstance où vous aurez à convaincre, à, à discuter, à négocier, euh, vous aurez toujours des arguments pleins de bon sens et qui euh, cloueront le bec à vos interlocuteurs. Troisième 3 décan dans votre horoscope de cette semaine, eh ben il n'y a pas grand chose hein, mes amis, euh, ça arrive de temps en temps, l'année procha euh, prochaine, la semaine prochaine vous aurez plusieurs euh, aspects, mais là cette semaine, il n'y a guère que le Soleil euh, qui entame sa course dans le troisième e décan des, des Gémeaux euh, en milieu de semaine, euh, c'est vraiment la, le seul élément euh, du zodiaque qui sera en relation avec vous. Alors vous me direz le Soleil c'est important hein, parce que sans lui il n'y a pas de Zodiac. Hein. Donc c'est vrai que c'est la planète centrale, tout le thème tourne autour du soleil et toutes les planètes sont à son service, hein. c'est une chose qu'il faut savoir. Donc... Euh, bon, c'est votre secteur, les gémeaux, hein, où se trouve le soleil, c'est votre secteur d'argent, donc certainement beaucoup de choses vont tourner autour de l'argent, mais parfois pour des on débute des, euh, des objectifs euh, très différents. Euh, votre objectif ça peut être par exemple de faire un achat euh, important, il hein? euh, y a des moments dans l'année où on a des choses à remplacer, ou euh, des objets euh, à acheter, euh, bon, et on ne peut pas faire autrement parce que ce sont des objets utiles, indispensables même parfois. Vous pouvez également euh, bah, travailler davantage et gagner davantage. Hein. Il, y a, il y a un côté plus-plus euh, euh, euh, qui vous permet justement de, de ramasser plus d'argent, mais vous pouvez aussi euh, euh, avoir une somme à réclamer, euh, quelque chose qu'on ne vous a pas payé. Tout ça dépendant bien évidemment de votre thème de naissance. Hein. C'est lui qui dit euh, dans quel sens ça va? Donc je ne peux que vous donner parfois des interprétations qui sont contradictoires, mais encore une fois ça dépend de votre thème. Musique vous pourrez compter sur dimanche et lundi pour vous éclater un peu. Hein? La lune sera en vierge, c'est votre secteur de distraction euh, création, récréation, procréation, disaient les anciens pour ce secteur, et euh, disons que, alors bien sûr vous le ferez à votre manière, vous n'êtes pas quelqu'un qui est extrêmement expansif, hein, euh, est, vous n'êtes pas euh, sagittaire ou gémeaux, non, vous êtes taureau, je ne dis pas que vous êtes réservé, mais euh, vous aimez apprécier les choses quelles qu'elles soient, de l'intérieur, hein, vous les ressentez surtout profondément de l'intérieur, et c'est ce que nous indique cette Lune en Vierge, avec de, aussi des moments agréables avec vos enfants certainement, hein, parce que et la Lune et la maison 5, ça a en, en rapport avec les enfants. Je serais ravie de vous retrouver la semaine prochaine,